Comment ajouter un devoir Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment ajouter un devoir afin de permettre aux étudiants de remettre leurs travaux en ligne. Tout d'abord, il faut activer le mode édition, puis dans la section désirée, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource. Il faut ensuite choisir l'activité Devoir et cliquer sur Ajouter. En premier lieu, nous allons donner un titre au devoir, par exemple « Résumé de lecture ». Puis, dans la section « description, nous allons entrer les consignes du devoir. À présent, nous allons déterminer la date de remise du devoir. Dans notre exemple, le devoir devra être remis au plus tard le 12 mars. Ensuite, nous devons préciser sous quelle forme le travail pourra être remis. Un devoir peut être remis sous forme de texte saisi en ligne ou sous forme de fichier téléversé. Dans notre cas, nous souhaitons recevoir trois fichiers. Dans les réglages de feedback, nous allons choisir la possibilité de faire des rétroactions sous forme de commentaires. Maintenant, dans la zone « Note, nous allons indiquer comment le devoir devra être noté. Il est possible d'utiliser différents barèmes de notation et aussi des grilles d'évaluation. Dans notre exemple, le devoir sera noté sur 40 points. Il ne nous reste maintenant qu'à enregistrer ces réglages en cliquant sur « Enregistrer et revenir au cours » au bas de la page. Maintenant, allons voir ce devoir du point de vue de l'étudiant. Accédons au devoir résumé de lecture tout simplement en cliquant sur le devoir. Remarquez les consignes que nous avons entrées auparavant, puis cliquons sur « Remettre un devoir ». Afin de pouvoir glisser-déposer les trois fichiers dans l'espace prévu, nous allons d'abord redimensionner notre navigateur afin d'avoir accès au bureau. Il est également possible de déposer des fichiers en cliquant sur le bouton Ajouter, puis sur Parcourir, et enfin Déposer ce fichier. Constatons maintenant que les trois fichiers à remettre sont bien dans la zone de remise des fichiers. Il ne nous reste qu'à enregistrer. Voyons maintenant, du point de vue de l'enseignant, comment noter les devoirs qui ont été remis. Pour noter les travaux, il faut d'abord accéder aux devoirs en cliquant dessus comme précédemment. Puis, nous allons cliquer sur le lien « Consulter, évaluer tous les travaux remis ». Ainsi, nous avons maintenant accès à un tableau qui indique pour chacun des participants qui a effectué une remise et à quelle date. En bas de ce tableau, dans la section « Options », nous allons cocher « Évaluation rapide » afin de pouvoir saisir les notes directement dans le tableau. Ainsi, pour cet élève, nous allons donner la note de 38,5. Et nous allons ajouter un commentaire. Pour enregistrer, il faut cliquer sur le bouton « Enregistrer toutes les évaluations rapides ». Vous pouvez maintenant constater que le devoir que vous venez de corriger a bien été noté. En terminant, l'équipe Studium vous souhaite une très bonne session.